On en revient à ce que je te disais à ton, euh, pendant, euh, pendant la séance qu'on a faite tous les deux, Ariat. Mais si je vais voir plus précisément sur ce que me renvoie ta structure par rapport à ta question, c'est lié aux énergies, et à ta gestion des énergies et de l'information surtout. Voilà, euh, C'est comment tu structures l'information Ok, tu es hermétique visiblement à un niveau d'information, un niveau de conscience, et un niveau de conscience c'est une information, c'est un champ d'information que tu pourrais utiliser de manière claire pour toi. Donc quand ça vient, euh, ta structure me raconte que tu ne veux, euh, veux pas réellement utiliser tes perceptions et ta clairvoyance pour toi, en fait tu ne veux pas l'utiliser du, du tout. C'est pour ça que ça merde, ça, ça, c'est pour ça que ça vient vraiment taper à la porte. Euh, c'est aussi une manière de te fermer à l'extérieur c'est une, de, une deuxième cartographie que je pourrais te donner tu, tu préfères te fermer à l'extérieur donc t'en as les manifestations physiques alors euh, et le lien avec ta question bah, comment réaliser le soi en t'alignant sur ton identité en... et aligné sur ton identité, ça veut dire accepter que tes perceptions et ta clairvoyance soient faites pour toi. Soient faites pour évoluer toi-même, pour être bien toi-même. Donc c'est bien toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi. C'est ton ego. Ce que tu es évidemment en train de poser depuis la séance qu'on a faite. Euh... Ok, ta structure me que je ne veux pas vraiment faire ça. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas vraiment faire ça C'est trop grandir. C'est trop, trop de maturité à porter pour mes épaules d'accord. Derrière, tu, tu... Tu... Tu connectes de la culpabilité à grandir. À être autonome. À être... À être... À poser ton ego. Quelque part dans ta vie. Euh... Voilà à peu près pour la question. Merci beaucoup Ariette. Salut.